Hello everybody, hello, hello every viewer, etc. etc. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un tout nouvel épisode de Hug Adventure. Euh, donc euh, comme vous pouvez le voir, ça rame beaucoup moins. Euh, j'ai fait, enfin beaucoup moins entre guillemets, j'ai fait quelques petits changements. Hein, donc euh, normalement ça devrait ramer beaucoup moins. Donc à l'ordre d'aujourd'hui, déjà. Euh, je Donc on va arrêter sur la muraille pour le moment hein. Pour l'instant on est déjà assez protégé des mobs comme ça sauf qu'ils nous explosent dessus Petit rappel à l'épisode de... euh, 3 je crois Et euh, donc là on va plutôt s'attaquer au fait qu'on va terraformer un peu On va blablater un peu euh, Voilà puis on fera peut-être deux, trois autres petits trucs euh, à côté voilà pour le programme euh, oui bah, ce sera tout hein. je pense que ce sera déjà bien donc d'abord on va faire une petite pelle parfait de trucs une petite pierre une petite pelle en bon pierre ça ira bien hein. qu'est ce que vous en pensez hop voilà toc toc toc Pif, ça devrait suffire, je pense. Hop là, Voilà, voilou. Voilà, donc euh, je suis désolé si ces euh, si épisodes ne sortent pas exactement euh, le mercredi, mais plutôt le que j'allais tomber, euh, ne sortent pas exactement le mercredi, mais plutôt le jeudi à genre une heure ou un truc comme ça du matin. Tout simplement parce que possible que YouTube me fasse quelques petites vannes, enfin entre guillemets, vannes non euh, normalement. De, je plote directement de Camtasia, mais ça dépasse pas les 25 minutes. Euh, donc c'est pour ça que les épisodes feront. Je vais essayer de faire des épisodes courts de 24 minutes, un truc comme ça. Euh, pour respecter Camtasia parce que ça va beaucoup plus vite que sur YouTube qui me prend 200 et des brottes de minutes. Alors Camtasia ça me prend peut-être une heure ou deux voilà maximum. Donc beaucoup plus court. <cười> donc j'ai. Donc je des par Camtasia, c'est le bon plan pour moi. Euh bah sinon bah, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien comme d'habitude, qu'est-ce que tu me fais Voilà. Hop, la nuit arrive. Hop. Voilà. Donc euh les pro voilà, donc, je sais encore à m'excuser si ça si cet épisode là ne sort pas exactement le mercredi euh, 30 juillet, parce que dimanche j'en ai pas sorti. Ça c'est je, je vais pas en sortir plutôt. Et euh, tout simplement parce que j'ai des amis chez moi et que le moment où je tourne ils sont chez moi. Et je pense pas que je pourrais le sortir pour euh, pour mercredi pour euh, dimanche. Partent euh, mardi. Voilà. Hop. Donc voilà pourquoi vous en aurez probablement pas euh, dimanche, ne râlez pas dessus, mais si j'en doute, vous je êtes tellement aimable, tellement patient, ah, j'en ai plus, Hop. pas de problème, car il assure, l'a assure, Hop, où est-ce que ça craint ici Ça craint du boudin ici. Comme on dit chez moi. Hop là. Ça craint du boudin. Hop. Volibolou. Toujours c'est là. Mais toute manière dès que j'aurais tant que j'aurai pas un ordinateur un peu plus puissant parce que franchement il manque pas grand chose hein. un ordinateur plus récent pourrait mieux pourrait faire la chose hein, l'affaire. faire le problème c'est que à compact 610 c'est légèrement dépassé et que ben, je suis désolé hein, normalement j'espère bientôt si possible avoir un nouvel ordinateur le problème c'est que ça coûte cher pour moi ah. Voilà, bon bah, je pense plutôt que je vais faire une ellipse et puis qu'on va se retrouver plutôt. oui Voilà, donc juste après le temps de terminer ça et bah, tout de suite, voilà, c'est bon, ça, n'est-ce hein, pas? Je vais, je vais essayer de terminer quand même à l'heure je suis rendu à je suis rendu à Hop, 6 minutes toujours ça Hop, 6 minutes donc ça me fait terminer alors il me restera une vingtaine de minutes fait 18 minutes maximum ouais, bon allez on se retrouve tout de suite et on se recontacte après Ouais. alors nous voilà donc le terrain bien dégagé comme il le faut hein. voilà donc là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va rendre la chose un peu plus jolie que tous ces espèces de trucs de terre ici euh, donc pour ça on va recreuser un peu sur les côtés hop, comme ceci et on va hop, remplacer tous les blocs ici on va les faire descendre jusqu'au sol on va attendre que l'herbe soit bien remise hop et après on fera je pense un petit jardin ou un petit truc comme ça voilà voilà c'est bien tout gentil par contre je vais prendre mes bûches je suis pas sûr que ça me suffira et tout ce que j'ai rasé en plus mm -mm. Alors, voyons voir hop on va replacer ça voilà voilà donc euh, je vais faire ça tout ça et puis on se rejoint juste après voilà donc tout est terminé et on va pouvoir placer les blocs donc on va commencer par les bûches hop comme ceci voilà Donc tout le long, tout, tout, tout. Donc tout bien le long, voilà. Comme ça. Hop. Donc ça par contre le problème avec ce genre de muraille-là. C'est qu'après on se retrouve avec des murailles vraiment très hautes à certains endroits est vraiment très basse à d'autres endroits j'ai pu voir par contre niveau terre c'est bon je suis assuré au niveau de la terre hop. par contre je vais pas avoir cette de bois hop je vais clairement manquer de bois hop. alors où est ce qu'il pourrait me manquer j'aurais dû terminer tout ça d'abord Ah là là là là, Eron, Eron, Eron. Hmm. Tu d'accord avec moi. Voilà. Donc, il fait nuit. Alors, est-ce qu'on joue les suicidaires ou pas euh, bah, J'ai envie de dire oui. Ça va ajouter un peu de gameplay. Voilà, donc vous voyez un peu le nombre de, de, de terres que j'ai pu obtenir. Hop, on va se refaire une autre euh, on va emmener du fer pour ça Hop, on va en emmener 6 euh, je suis en train de réfléchir là si j'ai là dedans j'ai 4 de charbon mm -mm -mm. J'aurais bien envie de commencer la mine. Euh, non, on va terminer ça d'abord. Hop, surtout que j'ai bien illuminé. Enfin bien. De manière, c'est jamais assez illuminé par rapport aux mobs. Les environs. Hop. Plus j'y vois que dalle. Voilà. Hop, on se met à l'épée. On essaye de pas mourir. Parce qu'avec 30 niveaux, ce serait quand même ballot. Hop, hop, hop, hop. Génial. Hop. Du bon bois pour chauffer notre belle maison. Ah. Hop. Ouais, donc c'est le problème, c'est que franchement, le bois, on n'en a jamais assez. Heureusement, je suis à côté d'une forêt. Hop. Et le seul truc qui me manque c'est que dès que je peux je vais tenter de me fabriquer une magnifique petite usine à bois. Hop ce sera mieux pour tout le monde, surtout pour moi, hop comme ça j'aurai plus besoin de, de faire une déforestation massive surtout que bientôt je compte m'attaquer à la jungle une fois qu'ici ça sera rendu beaucoup trop loin pour moi que j'aurai tout simplement tout rasé ce qui n'est pas impossible non plus il est grand celui-là ils m'ont dopé ou quoi vraiment dans très peu de temps je pu avoir ma hache voilà euh, hop. ça va me servir pour hop là ah. je me pas les nombres père normalement il devrait vraiment acheter une bûche par là bas voilà hop du bon bois de la nature il est vraiment il est vraiment très bon mon bois de Hop. Toc. Toc toc. Toc. Toc toc toc. Euh, ouais, j'en fais de tout de suite. Au moins, j'en aurai une de réserve. Au cas où, parce qu'on va vraiment couper beaucoup de bois. Hop là. On va inaugurer celle-là en coupant cet établi. Voilà, voilà. Belle, belle. Euh, Toi, par contre, tu vois là. Hop. Voilà, voilà. Hop là. Du bon bois de chez Marilou. Hop. Aïe j'ai dit du bon bois de chez Marilou donc il est censé me le donner parce que Marilou est gentille. pas des donc là vous pourrez apprécier cette magnifique vue sur le néant absolu hop hop trois petits bons et puis s'en vont Qu'est-ce que je disais Trois petits bons et puis ils s'en Ça, c'est la vie. Hop là. Ah. On voit tout de même. Vous remarquez quelque chose quand même Ce qu'on voit la lune. Donc le soleil, forcément. Mais, on ne voit pas le ciel. En lui-même. Hein. C'est quand même merveilleux tout ça. Hein. Et pour vous dire parce que quand même j'ai quand même finalement une sacrée baisse de, de, de fps j'ai quand même une baisse de une baisse de d'une bonne vingtaine de, de fps ces derniers temps mais fps fluctuent énormément c'est assez dérangeant hop là je tourne à 6 là je tourne forcément à plus ah non non c'est quand même assez stable hein. c'est peut-être parce que j'ai réglé ainsi avec Optifine. Ça, je vais devoir monter celui-là. Bah voilà. Ah bah oui, il en met à deux. Non. Normalement, non, je devrais monter de plus d'un bloc. Ah, c'est technique, les, les arbres, c'est moi qui vous le dis. Hop. Voilà, peut-être en fait, un bloc suffisamment pour ça. Du bon bûchonnage. Hop. Voilà, voilà, à 64 on arrête. Oh, putain. La musique qui arrive, j'espère qu'elle sera pas trop forte. Normalement non, mais comme j'ai des problèmes d'écoute, on va quand même baisser la musique. Parce que sur mon ordinateur, ça n'a pas le même rendu que sur les vidéos. Un champi. Un champignon. Un champipi. Hop. Puis le bon but aussi, c'est de créer... Ici, je vais, je vais me créer un... Les gros sapins, là, de 4x4. C'est pour être sympa de faire une grosse forêt comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez Une vache. Voilà. Hop. Euh ce qu'il me rester du bois à côté Non c'est bon comme ça J'ai pas envie d'avoir du bois en rab Hop Il faudra que je torche un peu plus la zone Voilà voilà On va pouvoir terminer notre petite muraille Hop Pif, paf pouf Piti piti paf Hop là 1, 2, 3, non, bon, là, oh, c'est qui le meilleur, c'est qui le meilleur, c'est pas moi, <rire> quoique, le faux espoir d'un homme, l'homme se crée l'espoir, et l'espoir tue l'homme, voici la pensée philosophique du jour, pensez-y, parce que c'est tellement réel, Et bon, si commence à arriver sur philosophie, on peut parler de beaucoup de choses. Donc, on va éviter. Hein. Pourquoi l'homme tue le fruit de son travail, par exemple Pourquoi l'homme pollue la planète alors qu'il y est dépendant Pourquoi la tue-t-il ah là là, Tellement de questions sans réponse pour. Comme ça. Finalement, je dis que heureusement que l'homme meurt parce que sinon, on n'aurait pas fini. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Normalement, il devrait y en avoir un par là. Hop, donc le bois, c'est fini. Finalement, j'ai trop coupé. <rire> euh, hop, donc on termine la muraille. Et ça sera bon pour le moment. Hop, je check un peu le temps. Euh, 10 minutes, ça me fait 16 minutes. Euh, 16... 16... Euh... Ouais ça me fait... Euh, J'avais pas pris d'autres. Je vais Puff, pouf, puff, puff, puff. Puff, puff, Le loup. Voilà par exemple comme ces pubs débiles qui nous disent qu'il y a un loup. Alors que nous savons très bien que le loup gagne sur les os parce qu'ils se font les dents dessus. Hein, comme quoi hein. on prend les petits cochons c'est pas forcément mieux hein. l'homme et son idiot aussi mèneront à sa propre perte j'ai déjà le titre de la vidéo en tête <rire> hop hop hop j'espère que mes titres de vidéo vous plaisent on ne vous rappelle pas un plagiat parce que je sais pas si, ce qu'à part, euh... non, je vois même pas quel type de vidéo pourrait faire ça. Je regarde pas tout le monde, hein. Je suis assez limité dans mes visionnages de vidéos, parce que je passe pas ma vie dessus non plus. Ouh, ça parle mal. Hop. Je préfère playing in the video. Hop. D'ailleurs, bientôt, je vais sortir une vidéo non pas de Minecraft, mais de Lego. Enfin, si, si j'en prends le temps. Ça serait du style dans quelques jours. Euh, S'il fait beau si j'en ai l'envie, hein, comme d'habitude. Parce que moi, l'envie, ça fait deux. Enfin, comme tout le monde en général, quand il est un peu feignant sur les bords. Hop là. Voilà, voilà. C'est quand même beau la vie, vous trouvez pas Tout le monde meurt, tout le monde vit. Euh, il va pas fort que je dépasse trop de temps non plus. Le maximum autorisé, ça serait euh, pour faire 25. Donc euh, non, on va faire 24. Donc ça serait 12. Un... Non, parce qu'avec 12 plus 6, ça ferait 18. Mais 12 plus euh, 6, euh, ça fait 16. Je suis rendu à combien de temps Bon, ouais, je suis rendu à 13 minutes. Euh, bah, je termine ce côté-là. Et euh, sinon puisqu'il qu'il me reste max 3 voilà ouais, je fais des petits calculs comme ça hein. ça n'a pas grand intérêt pour la vidéo j'ai plus de que... hop bah, comme ça je pense que ça va régler le problème de vidéo hop sinon le bien quand même un peu à côté ouais voilà 64 et si c'est pas du professionnalisme ça voilà donc le mieux en fait limite un truc que je pourrais faire c'est que euh, à l'endroit où euh, les mobs arrivent, une muraille se dresse devant eux et les bloque. Qu'est-ce que vous en pensez Après avec tout le plein de lave et tout ça, ça les tue mais euh, le principe pourrait être pas mal. Un piège à mobs euh, réel quoi, on doit mettre quelques-uns par-ci par-là, le piège et les mobs quoi. Ça pourrait être pas mal aussi. Histoire que je me mette un petit Creeper en exposition. Voilà. Hop, hop, hop, hop. hop. Voilà. Pour me venger de celui qui m'a détruit toute ma belle muraille, Enfin, toute. Un petit tronçon. On va pas exagérer, hein. Hop, hop, hop. Voilà. Eh, ça fait pas mieux comme ça plus rustique, plus vivant voilà ben, je pense qu'on va se quitter là dessus magnifiquement bien en fait voilà donc on va se quitter là dessus donc c'était l'épisode non je crois que c'est le quatrième épisode de Hug Adventure donc on se quitte et je vous dis peut-être à... à dimanche normalement oui euh... je tiens à dire dans la... en août euh, dans les semaines qui arrivent, euh, je, vais, bon, je vais vous prévenir par la vidéo, mais j'aurai une semaine où il n'y aura pas de vidéo, Enfin, pour vous ça vous fera que deux épisodes ou trois, euh, donc je tenais à vous prévenir, et donc c'était erron pour vous servir, abonnez-vous, partagez la vidéo si ça vous amuse ou pas, mettez des pouces verts si ça vous plaît ou pas, etc., etc, bref, vous connaissez la chanson, et on se retrouve dimanche pour un nouvel épisode.